On part sur un pull de Noël de toute beauté, avec l'élément qui fait la différence. <rire> Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo unpopular opinion. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est simplement, euh, par exemple, quelque chose que tout le monde va aimer, mais que moi, je vais détester. Voilà, unpopular opinion. Et je pense que vous n'allez pas être déçus. Vous n'êtes pas prêts pour cette vidéo. Première unpopular opinion, je Déteste Michael Jackson Voilà, allez-y, allez-y Jetez-moi la pierre, je sais c'est pas bien Ouh là, là, là, là en plus en fait ses 25 ans Je sais pas trop quoi, Là de mort je... Rien à battre, je n'aime pas Michael Jackson Son visage m'a traumatisé toute mon enfance Il me faisait peur Ce qui fait que j'ai haï sa musique Je la haï toujours Parce que je vois son visage quand j'entends sa musique Nya, nya, nya c'est le king de la pop J'en ai rien à battre De ton roi frère je te le dis, j'en ai rien à carrer. Ce n'est pas possible, je, je n'y arrive pas, euh, nous deux ça, ça collera jamais. Jamais. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. Je vais recevoir des messages de haine après cette vidéo. Je suis sûrement la seule personne sur la planète à détester Michael Jackson, mais j'en ai rien à faire. Elvis était supérieur à Michael Jackson. Les Beatles, bah, je vais dire, sont supérieurs parce qu'il y en a deux encore en vie sont supérieurs à Michael Jackson, Bob Marley était supérieur à Michael Jackson, juste, voilà, pour moi, désolé hein, Queen était supérieur à Michael Jackson, désolé, mais c'est ce que je pense, je, je, je ressens rien pour Michael Jackson, rien du tout. Deuxième unpopular opinion, 95% des musiques qui passent à la radio me brûlent la cervelle tellement je trouve ça mauvais voilà, je n'écoute pas votre jaju. je n'écoute pas Aya Nakamura, oui par respect pour elle je dis bien le nom mais j'aurais pu faire une Nikos et transformer son prénom tellement c'est de la merde ce qu'elle fait je... tout ce que vous écoutez, Vita, tout ça ça me brûle, mais ça me brûle la cervelle, tellement c'est mauvais, enfin, je suis désolée mais mais, mais les paroles mais oh mais c'est horrible mais je comprends pas je ne comprends pas pourquoi vous aimez ces gens je... Pfff. Franchement, ça me démoralise. Je suis en train de m'énerver pour rien dans cette vidéo. Oh, Jaja, il n'y a pas moyen Jaja. je suis pas ta catin Jaja. Déjà, t'as pas peiné pour les paroles, ma grande. Genre en Kachana, baby, tu dettes ça. Entre ça, puis Dja Pimpon, Pimpon, les pompiers, je pense qu'on est arrivé au bout du rouleau de la musique. On peut plus faire plus mauvais. C'est impossible. Impossible. Il y a tellement de groupes, de musiciens, de chanteurs, de chanteuses, de tout ce que vous voulez qui sont tellement talentueux qu'ils qui ne passent pas à la radio alors qu'on passe de la merde. Comme ça, je ne comprends pas. Troisième and Popular Opinion, euh, le cinéma français et anglais est supérieur au cinéma américain. Je suis désolée, je suis très fière voilà, de notre cinéma. Il y en a plein qui ne supportent pas le cinéma français. Moi, je trouve qu'on a des grands talents. Je suis désolée. Mais des films comme Transformers, American Pie, des trucs comme ça, je ne peux pas, je ne peux pas, je suis allergique, ça, ça y est ça me gratte, c'est... Oh mon dieu ah, Dans mes DVD, il n'y en a pas des masques qui sont américains, je peux vous le dire, non. je n'y arrive pas, je trouve que les américains font toujours trop, voilà, c'est dit. Quatrième unpopular opinion, je ne comprends pas la mode, je déteste la mode. Tout simplement parce que qui t'a dicté que ça ou ça c'était à la mode Qui Qui t'a dit bah ça ça sera à la mode Qui décide pour toi frère Je.. Habille-toi comme tu le veux Qu'est-ce que t'en as à battre de la mode Je ne comprends pas tiens tu vois je, je porte un pull fait par ma maman qui me plaît voilà Il plaît pas et alors qu'est-ce que tu vas faire enfin tu vois Qui dicte les règles de la mode Qui Enfin la mode est incompréhensible parce qu'en soi, allez c'est le moment philosophie, la beauté est subjective, c'est-à-dire que quelqu'un qui va trouver quelque chose de beau, bah une autre personne peut le trouver extrêmement moche. Voilà, la mode n'a aucun sens. Cinquième même populaire, opinion. La série de Gracie est totalement sous cotée Genre, pour moi, c'est une des, plus, des meilleures séries adolescentes de la planète. Elle aborde tous les sujets, tous, même les tabous. Et on n'en entend jamais parler en France. S'il vous plaît, réparez cette erreur. Allez, regardez. Sixième unpopular opinion, euh, Game of Thrones, The Walking Dead. J'y arrive pas. Je ne comprends pas l'engouement. J'ai essayé, hein. Je ne comprends pas. Tout simplement. Je n'arrive pas à, à comprendre comment... Euh, ça fait un si gros tabac en fait. Je ne comprends pas. Ouais, j'ai utilisé le terme tabac. Et alors je, je ne comprends pas comment ça arrive à si bien fonctionner. C'est un mystère. Septième, un popular opinion. Euh, je n'écoute que très, mais quand je dis très, c'est très peu de musique américaine. Je n'écoute pas Beyoncé, je n'écoute pas Maria Carey, je n'écoute pas euh, Lady Gaga ni Rihanna, ni Miley Cyrus je, je n'y arrive pas je n'écoute pas Drake ni Justin Timberlake ni je ne sais quel autre homme faisant de la musique ou femme faisant de la musique aux états Unis Huitième, une un popular opinion il euh, n'y a rien de mieux qu'un CD ou qu'un vinyle je suis désolée mais je n'aime pas écouter ma musique sur ordinateur je préfère l'écouter dans un, vraiment, un, un lecteur vinyle, un lecteur cd des fois même j'écoute encore des cassettes parce que j'aime le toucher, j'aime le fait que ce soit matériel, qu'on puisse avoir entre les mains et écouter 10 heures, bah à un moment ça me saoule un peu, voilà, c'est dit et c'est pareil pour les livres, hein. du coup ça va être ma 9ème unpopular opinion euh, les livres numériques, mmh, je préfère les vrais livres avec l'odeur du livre que tu tiens dans ta main que tu sais le nombre de pages qui t'attend d'ailleurs, hein Enfin je, je préfère, je n'y peux rien, je préfère. Dixième unpopular opinion, je trouve pas que Cara de Levine est ouf physiquement. Voilà. Je. Il y a eu un engouement sur elle à un moment donné. Oui, elle est jolie, mais elle est pas... Pareil pour Emilie Ratachowski, c'est trop dur à dire son nom. Emilie Ratachowski. Je la trouve pas ouf non plus, voilà. Sauf qu'il y a des filles qui sont bien plus jolies, bien plus naturelles. Euh, Cara Delevingne est très naturelle, hein. attention. Mais enfin, euh, je les trouve pas incroyables non plus. Je trouve pas que c'est les plus belles femmes de notre génération. Voilà, c'est dit. Onzième populaire opinion. <rire> je vais me faire défoncer. Angèle, la chanteuse belge. C'est pas ouf ce qu'elle fait, voilà. j'ai je... son album, hein. j'aime bien. C'est sympa, c'est pas incroyable, ça vaut pas tout le bazar qu'il y a autour d'elle, ça vaut pas toute la médiatisation qu'il y a autour d'elle, non, je suis désolée, c'est pas incroyable, il y a plein de filles qui chantent comme elle, elle a des jolis textes, ça je ne lui retire pas, les musiques sont sympas, sont très cool, mais pas ouf, désolée, pas ouf, Je je comprends pas. Deuxième unpopular opinion, Big flo Holly, qui sont vus comme les bisounours du rap. Juste non. Non. En fait les gens ne comprennent pas que c'est pas parce qu'ils se foutent pas de la drogue dans le nez, c'est pas parce qu'ils fument pas des gros ringes, qu'ils se. qu'ils boivent pas, euh, qu'ils font pas de conneries. Enfin pas de grosses conneries qui mériteraient la prison, comme se battre dans un aéroport comme deux enfants. C'est pas pour ça que c'est des bisounours. En fait, parce que si tu écoutes leur texte, eux il y a un sens, eux y a un message, eux c'est construit intelligemment et ils te balancent pas des gros mots. Je ne dis pas de gros mots parce que sinon je vais me faire striker par YouTube, mais euh, c'est pas des gros mots à tout bout de champ. Et c'est pour ça qu'on les appelle les bisounours. C'est bien triste. Je suis désolée, je trouve ça très triste. 13e un populaire opinion. Les frères Weasley, c'est les meilleurs personnages d'Harry Potter. Je suis désolée, mais ils sont incroyables. Et, enfin, avec Sirius Black, hein, je, Sirius Black a toujours été mon chouchou, mais je suis désolée, ces gens sont incroyables. On ne les voit pas assez dans les films. Voilà. C'est dit, j'ai jamais eu d'attache avec Harry Potter. C euh, non. Par contre, Sirius et les frères Moselle, oui. Mais alors avec Harry, enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a, comme personnage préféré, Harry Potter. Genre juste ce personnage. Dites-le moi, ça m'intéresse de le savoir. 14ème Opinion. On va rester en le thème Harry Potter. Euh, la pièce de théâtre, elle est bonne. Je suis désolée, mais elle est très bien. Oui, il y a quelques petites incohérences, mais et alors Profite de ce que tu lis. Enfin, je sais pas, c'est super agréable. Moi j'ai lu la pièce en... en quelques heures. Franchement, elle était finie en un jour. Je l'ai trouvé très bien. Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Harry Potter qui l'ont détesté. Et je ne comprends pas pourquoi. Quinzième mode populaire au le chocolat noir. ou Le café. Sans sucre, surtout. C'est dégueulasse. Je ne sais pas comment vous pouvez boire ça. Ça reste un mystère pour moi. C'est amer. C'est immonde au goût. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans de boire du café et du chocolat noir Qu'est-ce te plaît là dedans dis moi toi qui bois du café noir sans sucre et qui mange du chocolat noir 16e un opinion lilo stitch est un des meilleurs disney qui a été fait et Cusco rentre aussi dans cette liste personne ne parle de ces disney alors qu'ils sont géniaux je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas plus de visibilité. Je ne comprends pas. Lilo et Stitch a une des meilleures bandes son du monde qui est Elvis Presley et des chants hawaïens. Enfin. Cusco a des répliques hilarantes. Et il y a aussi un autre film qui est dedans, que je mets dans l'eau. c'est La Famille Robinson. Si tu ne l'as pas vu, va le voir. Et ose me dire que c'est pas un excellent Disney. 17ème unpopular opinion, les youtubeuses beauté, je ne peux pas les regarder, je ne peux pas, c'est trop superficiel pour moi, je suis désolée, mais je ne peux pas, la seule youtubeuse beauté entre guillemets que je regarde c'est Sweetie alias Gwen, mais euh, et encore elle fait plus de beauté je crois, enfin quasiment plus, quand elle fait de la beauté je la regardais pas, le reste du temps je la regarde, elle fait ce qu'elle veut de sa chaîne, mais euh, voilà. Et je regarde aussi euh, mon pote Alex que vous connaissez tous qui est Alex Artefix, parce que Alex fait euh, du maquillage mais pas, euh, pas forcément euh, de la beauté tout le temps il y a un peu d'effets de, spéciaux etc. voilà mais euh, les youtubeuses beauté genre Enjoy Phoenix, je ne peux pas 18ème unpopular opinion Chia la bouffe, ou Chia la bouffe je ne sais pas comment vous le prononcez et pour moi un des esprits les plus incroyables de cette planète. Et il est juste incompris. <rire> je suis désolée, mais moi, cet homme m'inspire de ouf! <rire> On se fout tous de lui avec son. So just do it! Make your dreams come true! Just do it. Mais euh. Déjà, moi, il a personne mon enfance avec la guerre des Stevens et avec un film que je ne retrouve pas, le premier qui me le retrouve en DVD. Laisse-moi un commentaire si toi tu le trouves en DVD Que je puisse l'acheter Il avait fait un film qui s'appelle Bienvenue chez Trudy Qui est un des plus beaux films que j'ai jamais vu Et il a totalement disparu de la circulation En fait ce qui est, ce qui est fou C'est tout ce qu'il fait autour du cinéma Parce que sinon Transformers, j'ai pas vu J'ai vu Paranoiac, Que j'ai adoré euh, Mais euh, Tout ce qu'il fait au niveau artistique Autour son mouvement Divide euh, Les Les les trucs qu'il fait dans les musées etc je retrouve absolument plus le mot une performance les performances qu'il fait dans les musées c'est incroyable incompréhensible mais incroyable son just do it que tout le monde se fout de lui il s'en fout que vous, vous moquiez de lui cet homme fait ce qu'il a envie de faire et c'est super inspirant je trouve et d'ailleurs je vous parlais du mouvement it will not divide us j'ai fait un article il y a quelques... Bah Peut-être un an. Je ne sais pas depuis quand Trump a été élu. J'ai fait un article à ce moment-là. Et je vous le mets juste ici. Mais voilà. Allez lire l'article si vous voulez vous renseigner sur son mouvement. Mais c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est avec Luke Turner. Et, et je vous remettrai le nom de la, de la personne qui les accompagne. C'est incroyable. 19ème Unpopular Opinion. Je vois tout le monde vouloir partir au Japon, en Chine. En Corée, dans plein de pays asiatiques. Pourquoi Je... Pourquoi Je n'ai pas envie de visiter ces pays. Je n'en ai aucune envie. Ce côté de la map, vraiment, ne m'intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi, hein. mais alors, j'ai aucune attirance vers eux. D'ailleurs, 20e populaire Opinion, les animés et les mangas, je ne peux pas. Je n'arrive pas à regarder, là il y a une vague qui s'est propagée De gens Qui adorent les cosplays, les mangas etc. Je ne comprends pas Je n'apprécie pas je, ça, je, je ne peux pas C'est quelque chose visuellement si J'y arrive pas Je ne sais pas Je ne comprends pas ce mouvement qui a en ce moment pour la culture japonaise Moi la seule culture japonaise que j'ai C'est de bouffer des sushis alors voilà, euh, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire vos unpopular opinion, moi ça m'intéresse. Et si vous avez euh, les mêmes que les miennes. Voilà, j'aimerais savoir s'il y en a d'autres qui partagent mes opinions. Si je ne suis pas seule, hein, voilà. Et euh, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous défouler dans les commentaires, et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vous laisse à une prochaine vidéo.